Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne Le Tarot des Cinq Soleils. Eh bien, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo à vous Vierge. Eh oui, c'est la rentrée, voilà, ça y est, on va bientôt arriver en, en septembre. Euh, on est le 28, donc aujourd'hui, ben, ça fait depuis un petit, deux, deux, trois jours donc le signe de la Vierge est entamé voilà, nous y sommes, hein, maintenant, dans le signe de la Vierge. Alors, bien là, j'ai tiré, vous êtes, euh, donc, vous avez un numéro 10, en tant que euh, en tant que c'est le numéro, je ne sais pas, vous ne connaissez peut-être pas. Hein? Alors voilà, donc ça c'est mon jeu, ça s'appelle le tarot des cinq soleils, et je travaille donc avec la tarologie cabalistique euh, C'est moi qui ai monté ce jeu, donc, où chaque carte est naturellement reliée, que ce soit un élément, que ce soit une planète, euh, et naturellement un signe du zodiaque. Par exemple, vous, en tant que vierge, eh bien, euh, là, vous n'êtes pas sorti, mais par contre, vous avez sorti quelque part votre, de toutes les façons, j'ai tiré par rapport à votre chiffre, qui est le numéro, qui est le chiffre 10. Alors, euh, le chiffre 10, en définitive, il se représente comme ça, 4 à l'intérieur, c'est un peu, disons, quelque part, votre colonne vertébrale, avec d'un côté toutes votre capacité, votre, vos capacités, vos, vos dons, disons, hein, à mettre en action ce que vous avez envie d'exprimer, et là, quelque part, les choses que vous avez aussi envie d'analyser et qui vous retiennent. Donc, il y a quelque chose, disons, euh, de... Eh bien, il faut regarder un petit peu ça, à droite, à gauche, et on va développer, on va développer un peu l'histoire, voyez-vous On va développer l'histoire... Alors, euh, déjà le signe de la Vierge, je vous souhaite un très bel anniversaire, un bon anniversaire, qu'il soit passé ou qu'il soit à venir et je fais des gros bisous à ma petite fille qui est également du signe de la Vierge, cette magnifique enfant. Voilà, alors je vous souhaite vraiment tout le bonheur. Je souhaite du bonheur à toutes les Vierges, voilà. Hein? C'est un signe qui est vraiment très lumineux. Il est complexe. Ouh là là, il est très complexe le signe de la Vierge. Est-ce que vous vous imaginez Je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu. Vous représentez. Vous détenez quelque part l'arbre, disons de l'arbre de vie, qui contient donc dix sphères, dix sphères, disons d'expression. Hein où on respire, on inspire et tout, et voilà. Oh, il faut toujours regarder la Vierge, hein, euh, pour savoir ce qui va se passer un petit peu, euh, euh, même dans l'actualité euh, du, de, de, de, en France, en famille, ou quoi que ce soit. Euh, C'est important, disons, de faire attention à ce qui se passe dans le signe de la Vierge, parce que vous êtes un petit peu le baromètre, hein, vous êtes le baromètre. Hein. Alors, euh, là, euh, la colonne vertébrale, naturellement, alors inutile de vous dire qu'elle absolument... Oh, là, là, là, là, que de feu, que de, que de volonté, vraiment, que de, une, une vraiment une, une, puissance. Vous avez tellement envie, disons, d'exprimer votre vie, de la poser, euh, de, de, la réaliser. Je vais vous expliquer, Donc, déjà, euh, que ce soit, disons, euh, dans, dans, dans votre tête, hein, dans, dans, dans vos espoirs, dans ce que vous avez envie de mettre sur place et tout. Vous avez vraiment énormément, disons, de... Euh, de toute façon, la, la, la, la Vierge, je, je dis toujours qu'elle a ambidextre. Dix, cinq euh, do, doigts, excusez-moi, droit et cinq doigts gauche. Et puis en avant, hein, ça y va de tous les côtés. Hein. Et alors là, vous avez déjà quelque part... Envie de vous à euh, démarrer quelque chose, mais enfin, disons, de l'exploiter à fond, de, de, de, de, de que, que vos, euh, votre projet, que vos projets, que vos espoirs, quelque part prennent racine sur terre, de pas être dans le vide. C'est vraiment ça hein, qui se passe en ce moment, disons, euh, euh, dans la tête, enfin. Qui... Ce sont les énergies naturellement qui sont propices à toutes les vierges, hein, de façon à pouvoir leur donner un coup de main. Parce qu'on ne peut plus dire à l'heure actuellement, il va vous arriver ceci, il va vous arriver cela. On, on comprend que maintenant, on, on est parti, disons, sur une autre fréquence de voyance et que la personne devient adulte, elle comprend naturellement qu'il faut qu'elle utilise tout ce que l'univers lui donne. Pour pouvoir se réaliser. Et c'est dans ce sens que je parle naturellement, hein, chère Vierge. Et donc, on va expliquer le, votre thème de cette façon. Hein. Voilà. Donc, alors dans la tête, dans le mental, beaucoup d'idées, naturellement, mais vous avez envie de fixer quelque chose, vous n'avez pas envie de partir dans tous les sens, hein. vous avez vraiment envie que, disons, vos projets soient tout à fait réalisables, au point de vue du cœur, hein. Euh, des sentiments, il y a un trouble, il y a un trouble, et il y a tout ce qui est à l'heure actuelle, vous voyez, un petit peu bizarre ou tordu dans votre vie, ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas, absolument pas, et vous avez besoin de fixer, euh, disons, euh, euh, des notions extrêmement sûres, solides, même c'est Saturne donc vraiment du plomb hein, quelque chose disons d'extrêmement euh, sérieux euh, de façon à pouvoir euh, quelque part euh, vous projeter euh, dans au point de vue cœur hein, euh, dans ce qui vous plaît peut-être tout simplement euh, vous avez envie disons d'exprimer votre euh, votre chaleur votre votre côté disons aimant chaleureux mais au point de vue euh, Là, je vais dire de ce que vous aimez, c'est-à-dire que ce soit vos vocation, que ce soit, disons, par rapport à vos études, que ce soit, disons, par rapport à votre pays, c'est très, très large. est ce que vous vous imaginez, c'est très large. Vous avez quand même ici le signe du poisson qui représente, disons, un infini de possibilités, quelque part, hein, avec une planète, la planète Saturne qui vous dit, oui, d'accord, on va aller voir, mais il faut quand même pas tout prendre. On va essayer, disons, d'être raisonnable, disons, dans cette expression hein, euh, de vie. Hein, et de cœur. Ensuite, là, on va descendre un petit peu, disons, dans quelque part de ce qui est euh, réalisable, réalisable. Eh bien, euh ah, réalisable, naturellement vous avez envie de quelque chose de concret à nouveau, on retrouve un signe de terre, c'est le taureau, hein et dans le taureau il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle il y a Uranus qui se balade et qui donne vraiment un cha, cha, un grand, grand, grand coup de vent, et naturellement on retrouve le représentant d'Uranus ici, qui est le verso et qui est vraiment dans l'expression de, j'ai vraiment envie de nouveauté j'ai envie de me réaliser dans quelque chose de euh, qui, qui me qui, qui me fasse vraiment plaisir là on va parler vraiment disons même quelque part de, euh, de vocation on va parler euh, même de réaménager votre intérieur, de redéfinir, disons, euh, votre votre intérieur aussi, dans le corps, naturellement, dans votre esprit et tout. Est-ce que vous avez aimé hier, peut-être aujourd'hui, n'est plus adapté, vous aurez, disons, envie quelque part de faire le point, ici on descend naturellement, avec la balance qui met, disons, tout ça en jugement. Donc, euh, c'est tout à fait évident, il euh, y a une excitation hein, qui est apportée, hein, avec un côté extrêmement, disons, vigoureux, guerrier. Vous vous rendez compte, vous avez quand même le signe du Sagittaire, ici, qui est un, un, un, un signe qui... Euh, a, ce sur donc dans le domaine des sentiments, du cœur et tout, de ce que vous avez envie de faire. Ça représente aussi l'argent, euh, les grands voyages. Donc c'est une grande aventure, vous avez envie, vous êtes un peu, on dirait comme une adolescente ou un adolescent, où vous avez envie, disons, de redonner de la vie à votre vie, mais malgré tout, comme vous êtes quand même, oh là là, une vierge ne se perd pas facilement. Elle peut passer toute une nuit à délirer en disant, moi, je veux, je vois, et tout, etc. etc. Mais quand même, il y a toujours un côté, disons, euh, euh, elle a besoin d'un côté sécurisant, la vierge. Et grâce à ça, disons, quelque part, euh, c est, elle est capable, disons, de, euh, entre parenthèses, de... plomber de euh, euh, recentrer ses désirs dans quelque chose de relativement raisonnable. Mais malgré tout, le raisonnable de la Vierge, avec une colonne vertébrale, disons, pareille, pour vous, hein, sera vraiment quand même quelque chose, disons, de débordant. Il y a vraiment l'envie de dépasser les limites. là On prend la planète Jupiter vraiment, qui arrive en aide, carrément, disons, aux pieds, hein, disons, ça, ça représente donc les, les pieds, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire, hein, réellement, disons, dans votre vie, au quotidien, quels moyens vous avez, eh bien, cette espèce de feu, quelque part, cette confiance en vous, incroyable, mais cette délicate, ce côté délicat et retenu que vous avez euh, fera que vous arriverez à appeler quelque part à faire descendre ces aides au, chez vous hein? donc euh, c'est magnifique hein, quelque part croyez en vous Croyez dans vos projets, hein Vraiment, là, c'est vraiment très, très encourageant, hein Oh là là Et alors, euh, vraiment, euh, je sens que dans votre cœur, quelque part, le monde, quelque part, il est trop petit pour vous exprimer. On a l'impression qu'il y a une espèce de débordement. Vous avez tellement envie de vivre une vie, de pas, pas de subir une vie mais de la vivre, mais vraiment de façon tout à fait géniale. Eh bien, euh, écoutez, euh, moi, je suis heureuse euh, de, de voir, disons, euh, effectivement, de, de, de, belles, hein, de belles cartes comme ça, disons, euh, euh, pour vous. Donc, ça, ça promet malgré tout. Ça vous promet, disons, d'avoir, euh, disons, des augures. Euh, favorable on va dire le vent en poupe vous voyez un petit peu sur les voyages ça c'est la planète jupiter aussi c'est une planète qui dépasse un petit peu le on va dire le, le quotidien les aides ah, et puis euh, naturellement là on parle du signe du du, du, du lion donc euh, dans, dans au point de vue euh, concret disons de ce que vous pourrez disons euh, euh, produire hein, produire ça c'est ça, ça, à placer ici on va dire que c'est la production votre production hein. ça peut représenter disons euh, euh, votre descendance également euh, euh, les, les relations que vous avez aussi avec avec, euh, votre euh, à votre partenaire votre conjoint voilà donc vraiment envie de renouveau même en amour hein, euh, sur le pont, et eh ben pourquoi pas même faire des enfants pourquoi pas disons euh, euh, mûrir tout ça de façon à pouvoir euh, Passer à une autre étape, là c'est un peu comme si je sentais, disons, je suis prête, j'ai envie de passer à quelque chose d'autre et tout. Alors, euh, ces, euh, ces, ces cartes, elles sont, elles sont magnifiques. Heureusement, il y a des cartes, disons, qui retiennent un petit peu... Hein, et qui tempère un petit peu, disons, euh, ce, ce feu intérieur hein, qui se signale. Hein. Alors, euh, oui, le nouveau, mais alors beaucoup de sagesse. Hein. Et puis... Euh euh, moi, je vous conseillerais, parce que vous êtes quand même euh, euh, spécialiste, disons, euh, euh, du langage, euh, de l'échange, euh, de, de discuter avec l'autre, de faire avec l'autre et tout, Essayez, disons, euh, de discuter de tout ça, c'est pas pour euh, c'est pas pour vous laisser influencer, mais ne serait-ce que d'en parler, vous allez vous entendre parler, et quelque part, en vous entendant parler, vous allez, euh, quelque part, recaler, euh, ça va faire écho, quelque part, vous savez, c'est un peu le retour, disons, de la parole. Et écrivez également, disons, pour vous, personnellement, euh, ce que vous avez, disons, sur le cœur et tout, de façon à pouvoir fixer peut-être les étapes, hein, au fur et à mesure, c'est-à-dire, s'il y a un voyage, concrètement, là, donc, on parle concrètement, ça va vous coûter combien, machin, et tout, c'est pas pour vous plomber, c'est pour rester, disons, dans une forme de réalité, et avec un optimiste, quelque part euh, extrêmement puissant, hein, euh, de façon à, à dire « Ouais, c'est ça, je le veux, et vraiment, j'appelle » toutes ces aides-là, de façon à ce que je puisse réaliser ce merveilleux projet, par exemple, que ce soit en amour, ou quoi que ce soit, ou en voyage, ou... je vous le souhaite, hein, de, de tout cœur. Mais, hein, mais écoutez, c'est des, des cartes, ça, qui, qui bougent beaucoup, ça donne beaucoup d'alent, beaucoup, ne, ne, ne, ne, ne vous brûlez pas à votre propre jeu, naturellement, hein. il y a une, aussi une côté, disons, euh, euh, très euh, perso et Égo, euh, de façon à, à ce que vous puissiez fonctionner, disons, en ne vous éparpillant pas de tous les côtés, ici. Donc, euh, concentrez-vous naturellement sur... Euh, euh, il faut être un petit peu égoïste, là, quelque part, et dur avec vous, en même temps, euh, de façon à être... Euh, à poser, disons, une forme de modérateur. Voilà, c'est un petit peu ça que je, je, je veux dire. Bien, et eh bien, mes chers vierges, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, je vous souhaite encore un très, très bon anniversaire. Et puis, comment je dis tout le temps, je vous like et laissez des commentaires avec plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur euh, ben, mon site hein, wwwtarotd Allez, mes amis, un très, très, très, très beau mois. Au revoir.